Good morning! Allez, Iden, les tutos aujourd'hui, le Mishnah, avant Mandéraï, Ben Israël, Bephani, pour Abatester, et René Abraham, Ben Mandéraï. Si vous souhaitez, vous aussi, des idées, une prochaine vidéo de Mishnah. Contactez 5 minutes éternelles, nous étions assez réticents, votre péricule d'Alette, Mishnah Bet. Eïd Rebi Ronan Ben Goudgeda. A la chéréchette, chez Essia, Avia, chez Yotzabeget, Amroulo, Avzo, Kaliotzeba. Mishnah, Mishna fait, courte qui vient compléter la fin de la mission précédente. En fait, on avait vu comme ça. Une situation, il y a un homme norm, normal qui veut divorcer sa femme, qui est devenu... On a un, un homme et une femme qui sont mariés lorsqu'ils étaient tout à fait normaux. Ils avaient une tête qui fonctionnait à 100%. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'après, il y en a eu un qui a eu un handicap mental. Soit il est devenu fou, ou soit, il est devenu le sourd, qui est considéré comme fou, c'est-à-dire parce qu'il manque de communication avec l'extérieur, jusqu'au point où il se déconnecte, il n'est plus tellement la réalité de ce qu'il fait, il n'a plus conscience de la portée de ses actes, il est considéré aussi comme le fou, partiellement. Et de ce fait, alors maintenant, on avait vu une différence, que Khachami ont dit. Si, lui, il a perdu la tête, il ne pourra plus écrire, écrire un guette. Il ne peut plus écrire ou donner un guette, il est plus apte, parce que dans le divorce, c'est le mari qui est actif, et la femme, elle est totalement passive. On peut divorcer une femme malgré elle, chose qui n'existe nulle part ailleurs. Jamais je peux marier une femme malgré elle. Ouais, et, mais, mais pour divorcer, un homme, il peut décider d'écrire un guette, et de le donner à sa femme, même si sa femme ne veut pas le recevoir. Il lui met sur elle, sur sa tête, sur, dans son sac, il y a toute une maçade guettine pendant le de tout ça, et, et, et comme ça, il la divorce. D'accord alors qu'elle, elle n'a aucun moyen de, de prendre de force le guet du mari. Alors sur ça, on a une Mishnah. qui... Et on a vu une machloquette. Sur ça, Rabbi Hanan Ben Uri, elle a dit, mais non, je ne suis pas d'accord. Si le mari, il a besoin d'avoir toute sa tête pour divorcer, ben la femme aussi, elle doit avoir, elle doit avoir toute sa tête pour divorcer. Sur ça, frère, on dit, non, ce n'est pas la même chose, parce que le mari peut divorcer, malgré elle et la femme, elle ne peut pas se, se faire divorcer par un mari malgré lui. Et Rabbi Hanan ben il a témoigné Rabbi Yohanan Ben Gudgeda à la sur une sourde chez Sia Avia que son père l'avait marié chez Yotza Beget que euh, elle se fait libérer avec un guet en fait comme nous dit le cette fois-ci c'est que c'est Khamim qui rapporte cette preuve là en nous disant regarde on a une histoire qu qu'est-ce qu que tu nous dis qu'il faut mettre au même niveau l'homme et la femme qui faisaient le, le, même, le même degré de, qu'ils doivent être tous les deux parfaitement clairvoyants. C'est faux On a un témoignage de Rabbi Hanan Ben Goudgeda, qui est un, un ancien, qui a, qui a témoigné. « la et Chessia Avia, qui avait une sourde que son père l'avait mariée, donc ses kiduchines étaient des kiduchines oraita. Ouais, parce que le père, jusqu'à l'âge de 12 ans, il a un droit total de marier la femme à qui, elle veut, à qui il veut, même si la, femme, même si la fille est sourde ou qu'elle n'a pas de tête. Et donc, tu vois bien qu'il a réussi à la marier. Et malgré tout, dans cette histoire qu'il nous a raconté, Rabbi Hanaman eh bien, elle après quand il a voulu la divorcer, il lui a donné un guette et il l'a divorcé de la sorte, même si c'était une sourde. Amrolo Il nous dit non, non, non, non. Il a rétorqué, en fait, Rabbi Hanaman Nourri, de la méchante précédente, il a rétorqué qu'il n'y a plus du tout, il a aucune preuve de là-bas. L'histoire était tout le contraire, qu'il n'a pas pu la divorcer réalité. D'accord Donc c'est une discussion en fait. Est-ce qu'il y a eu ou il n'y a pas eu cette histoire pareille Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatslachakotou